Vous avez déjà entendu parler du modern jazz, cette danse, tout droit venue des États-Unis, allie le jazz à la danse moderne. Cette discipline puise son origine dans plusieurs styles de danse. En effet, la danse moderne jazz est un mariage subtil entre la danse contemporaine, la danse classique et même hip-hop. À l'heure actuelle, la danse moderne jazz compte beaucoup d'adeptes. C'est une danse dont la pratique convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Dans cet article, on vous donne 5 bonnes raisons d'inscrire votre enfant à des cours de moderne jazz. Par nature, la danse est un merveilleux outil pour extérioriser ce qui ne peut pas être exprimé par la parole, à travers les mouvements du corps. En plus d'apprendre à se mouvoir, votre enfant sera amené à libérer ses émotions sans même y prêter attention. Tout paraît si fluide lorsqu'on est naturellement transcendé par la musique. À travers l'apprentissage du moderne jazz, votre enfant pourra laisser libre cours à sa sensibilité artistique. D'ailleurs, pour les enfants plutôt réservés et timides, les cours de moderne jazz peuvent s'avérer très libérateurs. En effet, la liberté des mouvements caractérise cette danse. Le moderne jazz laisse une place suffisamment conséquente pour l'expression de soi. En plus d'être une formidable activité sportive, le moderne jazz développe grandement l'esprit créatif. Et ce, notamment grâce à la diversité et la richesse des chorégraphies soumises aux élèves par le professeur. Le modern jazz est une danse de projection dont les fondamentaux sont les rythmes syncopés, les arrêts, les silences, la surprise et l'expression individuelle. Les techniques de danse du modern jazz offrent la possibilité aux enfants de s'exprimer dans des chorégraphies alliant créativité et dynamisme. De plus, à travers la pratique de cette danse, l'enfant sera amené à baigner dans plusieurs univers. Cela lui permettra d'avoir un répertoire assez riche, une palette assez large pour définir et créer son propre style. Le moderne jazz est une danse qui sollicite tous les membres du corps. En effet, non seulement elle apporte de la tonicité aux jambes, mais également aux muscles pelviens et surtout à l'intégralité du haut du corps. De la cage thoracique, en passant par les bras, les cervicales et la tête, cette danse fait travailler l'intégralité du corps de votre bambin. En plus d'être un sport complet, le modern jazz est une excellente activité pour aider l'enfant à s'approprier, prendre conscience des membres de son corps. Le modern jazz est réputé pour être une danse bénéficiant d'une grande variété musicale. De la pop, au jazz en passant par le R&B. votre enfant sera amené à se familiariser avec plusieurs univers musicaux. Ainsi, en plus d'être pluridisciplinaire dans sa danse, il s'ouvrira à divers horizons acoustiques. En outre, la danse moderne jazz permettra à votre enfant de s'imprégner des différents rythmes musicaux. Ses oreilles ne feront plus qu'un avec la musique. Les cours de moderne jazz sont un lieu de rencontre formidable. Ils permettent aux enfants de délaisser les écrans pour apprendre, jouer, vivre et danser en vrai. En effet, votre enfant sera amené à créer du lien avec d'autres enfants du même âge, autour d'une passion commune qui est la danse. Il pourra élargir son cercle d'amis en côtoyant des enfants qui ne sont ni dans sa classe, ni dans son école. Il est important pour le bon développement de l'enfant de varier la nature de ses activités et de ses fréquentations. Chez Salsa Nueva, nous proposons des cours de moderne jazz adaptés aux enfants de 4 à 6 ans, 6 à 8 ans et 8 à 10 ans. Nous œuvrons pour créer des cours qui soient complets et qui favorisent le développement et l'épanouissement de l'enfant.